Vous êtes prêts Là on a repris les dates là juste là, euh, à Dijon, euh, première date du, du Gros 4. Ça se passe très très bien, ça démarre euh, très bonne ambiance entre tout le monde, euh, puis super réaction du euh, public, quoi on sent qu'il y avait quand même un petit manque, et nous aussi. <rire> Je viens de tester ces cymbales d'effet. Euh, J'aime beaucoup la petite 16 là. FXA Custom c'est très bien. Je trouve que c'est un bon compromis entre euh, la crash et la chinoise. Sur certains passages c'est pas mal. Et euh, pour marquer des ouais, bonnes pêches ça marche vraiment bien. Après j'ai pris la dry splash donc en K. Elle perce vachement bien dans le mix. Elle n'est pas longue, elle est sèche hein, comme son nom l'indique. Du sombre comme toutes les K de toute façon. Mais c'est très bien. Et j'ai utilisé aussi une petite belle Vulcano belle bon c'est sympa pour des petits effets, pour marquer des petits, euh, des petits coups que tu mettrais d'habitude sur le dôme de la ride, mais bon là ça, ça ressort un peu plus, mais je pense qu'il ne faut pas non plus en, en abuser. Voilà, mais euh, voilà, ça, ça marche bien, c'est efficace. Si